Et salut à tous, c'est Kino, et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où le staff va donner son avis sur les dernières images de Halo Infinite qu'on a eues. Ça fait une semaine, aujourd'hui on est un petit peu à froid, on connaît, euh, on a pu analyser toutes ces images. Alors qui est-ce que nous avons aujourd'hui dans le staff Avec nous, nous avons Moon Nukes. Salut à tous, c'est Moon Nukes Pour abréger euh, et faire plus court, Moon... Euh, bah, je suis. Euh, je fais partie du staff euh, récemment, enfin j'ai été intégré récemment dans la partie euh, événementielle. Tous les soirs et les dimanches. <rire> enfin voilà. Nous avons aussi Zach. Euh, bah oui, ben bah, bonjour à tous. Euh, donc moi je suis Zach euh, sans aucune réviation, Zach tout court. Et je suis rédacteur euh, sur la partie actualité. Euh, actualité du site. Voilà. Nous avons Hawk45 que vous connaissez sur la chaîne. Oui, vous avez peut-être aussi oublié d'ailleurs, bonjour à tous, hein, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais, mais sinon vous me voyez peut-être plus souvent sur le Discord en tant qu'administrateur. Et vous avez Alcorac qui a participé à une vidéo récemment avec Eridil. Tout à fait, moi je suis rédac chef sur l'actu du C. Voilà, donc nous sommes tous là pour parler aujourd'hui d'Halo Infinite, c'est un jeu qu'on attend depuis 5 depuis ans. Alors je vais commencer par euh, un petit truc que j'ai lu dans les commentaires euh, plusieurs fois, qui revient. Euh, certaines personnes se plaignent que le gameplay euh, des images que nous avons pu voir est mou. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour parler de, de ce petit détail euh, qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent dans un article ou dans une vidéo bah, bah moi ce que j'en pense... Euh, je pense que bah, déjà, euh, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le fait que bah, c'était une démo de présentation, donc pour présenter un peu le jeu, etc. Donc, ils, forcément, ils n'ont pas joué comme un joueur euh, bah, jouerait euh, en temps normal. Donc, forcément, ils ont pris un peu leur temps euh, et euh, ils ont fait euh, des euh, bons longs mouvements de caméra enfin qu'on qu voit un peu, euh, un, peu, euh, la, un peu toute la map euh, de droite à, à droite et à gauche. Mais surtout que j'ai impré... c'est vrai que si question, si quand on dit que le gameplay était mou, c'est par rapport à Halo 5, c'est vrai que comparé à Halo 5, j'avais l'impression que c'était un peu moins dynamique. Alors pour le coup, je suis allé vérifier euh, le gameplay d'Halo 5 qu'on nous avait présenté à l'E3 2014, si je dis pas de conneries. Euh, 2015, 2015. Vrai... 2015. 2015. Ouais, 2015. 2015. C'était vraiment mou. Ouais, oui, puis ah, ouais. Si je me trompe pas, c'était la mission, euh, la mission euh... Sunayan. de Sunayan, Sunayan. ça. et pour le coup dans mes souvenirs c'était assez mou aussi euh, parce qu'il y avait beaucoup de choses à montrer, beaucoup de nouvelles choses, notamment les Spartan Abilities qui, qui étaient qui complètement nouvelles, euh, et le fait qu'on trouve le gameplay un peu mou aujourd'hui c'est parce que le gameplay de Halo 5 était beaucoup, enfin très très dynamique, euh, voire même peut-être enfin c'est pas le débat aujourd'hui mais le, comme on avait un gameplay très dynamique et qu'aujourd'hui dans, dans Infinite, il semble avoir retiré certaines des habilités qui étaient présentes dans le 5, on peut avoir cette impression euh, de lenteur mais qui, qui est faussée en fait puisque comme tu l'as dit c'est une, une, une démo donc c'est forcément euh, là pour mettre en avant des nouveautés et pas pour montrer euh, la vivacité du gameplay une fois qu'on a la manette en main. Voilà. Pa pareil pour les ennemis euh, sur Halo 4 et Halo 5. Les extraits de gameplay qu'on avait pu voir à Halo 3, il y avait beaucoup moins d'ennemis. Euh, euh, voilà, il y a des choses qui sont là spécialement pour la démo et qui ne seront pas là pour euh, dans, le, dans la version finale du jeu. Donc je trouve que c'était bien d'en parler un petit peu. Alors, parlons justement des nouveautés qu'il y a pu avoir. Euh, qui sait qui a pas parlé Hog, t'as pas parlé Je n'ai pas parlé. Est-ce oui. que tu veux parler quelle nouveauté t'as le plus marqué euh, Alors oui, je peux parler des nouveautés qui m'ont marqué, mais notamment le grappin. Je pense que ça a marqué à peu près tout le monde. Ah, oui. <rire> euh, ça en a surpris plus d'un, il y en a qui sont déçus. Pour eux, ça change trop le gameplay de, de Halo. Et il y en a comme moi qui trouve ça plutôt pas mal. Je pense que de toute façon, chaque Halo doit venir avec de la nouveauté. Et je pense que le grappin, c'est une, une bonne addition au gameplay de, de Halo, en tout cas pour la campagne, pour le multi, on verra plus tard. Mais, euh, mais pour la campagne, ça peut être sympa, sachant qu'on va explorer le halo. Ça va permettre d'avoir un peu plus de verticalité, d'avoir plusieurs approches possibles quand on va aller à un endroit donné pour par exemple réaliser une mission. Et euh, non, je trouve ça plutôt pas mal. Ah, ah, Alco, on a eu un petit débat avec Eridil euh, pré précédemment, enfin dans la journée. Euh, moi je lui soutenais que le grappin n'allait être pas disponible directement dans le pactage en multijoueur. Ouais. C'est ça. J'ai raison. Oui. J'ai raison. Ouais, ouais. ah, j'ai raison. Donc, euh... bah voilà, Eridil, si tu regardes cette vidéo, j'ai raison. Et le, le, le, pa <rire> le, le, le pactage ainsi que le, le shield qu'on a pu voir qui est déployé, euh, qui est oui. déployé dans la démo. Euh, alors, c'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait d'autres euh, équipements de ce genre. Euh, en multijoueur qui fasse leur apparition un peu on a vu un espèce de drain d'énergie oui c'est vrai c'est vrai d'ailleurs on a vu un drain d'énergie ouais. tout à fait donc euh, donc on peut clairement s'attendre à ce qu'en multijoueur on ait ce genre de d'équipement qu'on qu peut ramasser pour pouvoir un peu euh, ben, créer un, créer un avantage et, et dynamiser en fait le gameplay euh, comme on disait comme on disait avant j'ai l'impression que si si ça ne... Si ces atouts ne font pas partie de l'équipement de base, on va se retrouver avec un Halo qui va ressembler beaucoup plus à Halo 2 Anniversary. Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie personnelle Ouais, en vrai, c'est vrai que ça s'approche plus... Euh, J'ai l'impression que ça s'approche quand même beaucoup plus de, des premières trilogies que, euh, que de Halo 4 et 5 euh, en termes de gameplay. <rire> C'est plus un mix, je dirais, parce qu'on a quand même le sprint. Le sprint et glissade. Euh, le, le, le sprint, et le, le, le, sprint le glissade. Coup, escalade, escalade aussi. Escalade, tout à fait. Euh, qui, qui, qui étaient déjà des ajouts qui, qui ont quasiment fait l'unanimité euh, en campagne, tout du moins. Euh, donc, qui étaient très bons ajouts. Et pour moi, ouais, c'est plus une, une hybridation entre euh, Halo 2 et 3 et Halo 5. Plus qu'un qu retour vers Halo Mais c'est il y a le rich puisque finalement... Il euh, y a le riche, tout à changer fait... De, oui. de, de, tout pactage, fait. Euh, de pactage pendant la partie. Ce sera peut-être le fait. cas pour, pour l'infinite en euh, Moi je veux juste peut-être rajouter un truc au niveau du grappin. C'est que combiné à l'open world, je pense qu'il y a une opportunité assez folle de gameplay émergent euh, dans la campagne et que je pense que c'est ce qui va lui donner une longévité assez extraordinaire en fait. Oui, ouais, en, en regardant ouais. le trailer, je me vois déjà essayer de grimper à, à ces espèces de, de tours là à, à, avec le grappin. C'est plus ou moins ce qui a été mis en avant par les développeurs, c'est-à-dire qu'ils veulent laisser aux joueurs vraiment une liberté vraiment plus grande qu'avant pour engager les objectifs, alors que déjà, dans, sur l'exemple d'Allo 5, on a quand même une rejoubilité qui est quand même assez incroyable. Euh, ici, c'est décuplé par l'aspect euh, semi-open world en fait. Euh, et notamment si on prend en compte les dernières informations sur les, les missions annexes qu'on pourra réaliser sur la carte on peut imaginer qu'on pourrait très bien se dire aller chercher euh, telle arme ou tel véhicule pour aller faire euh, tel objectif enfin euh, mm. c'est pas des choses qui sont aberrantes aujourd'hui de penser ça c'est ouais. quelque chose qui a mis un petit peu une claque dans la gueule à, à beaucoup de monde le fait que ça se montre comme un open world parce que c'est une rumeur qui existait depuis, depuis quelques temps. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient non, ça fait peur, pas envie, euh, je veux pas voir ça. Alors, les gens qui visiblement avaient peur de l'open world aujourd'hui sont en train de se battre sur les graphismes, ce qui laisse tranquille l'open world. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que vous aurez préféré quelque chose d'un petit peu plus couloir bah Déjà, on n'est pas sûr que ce soit un, un unique, on va dire, open world. Il y aura peut-être plusieurs sections différentes du Halo qui seront visitables. Donc, ce ne sera peut-être pas voilà, une énorme carte, maintenant, euh, moi pour donner mon avis personnel, je trouve ça plutôt bien et ça me rappelle vraiment euh, bah, Halo Combat Evolved, et je pense que c'est totalement voulu, de revenir ouais. un peu aux sources, mais le fait de pouvoir vraiment visiter un Halo, et finalement, dans, euh, on avait déjà cette impression dans le premier Halo, de visiter le Halo, même si c'était couloir, on avait cette impression, ouais. parce qu'il y avait des grandes zones qui, étaient, euh, qui avaient été fabriquées, Là, il y aura juste un peu plus euh, de possibilités, même beaucoup plus de possibilités. Mais en soi, on retrouve une formule qui se rapproche de ce qu'on a eu dans la deuxième mission du premier Halo. Donc en soi, rien de, de profondément choquant et au contraire, quelque chose de plutôt agréable euh, et plutôt cool. Alco, qu'on n'a pas entendu beaucoup Qu'est-ce qu'il pense de l'open world À part euh, qu'avec le grappin, oui. ça va être cool et il a de l'open world avec sans grappin. <rire> je pense que bah, dans ce qu de ce qu'on a pu voir euh, de la mini-map déjà, il y aura plein de missions différentes. Euh, l'open world, ça, ça donnera aussi euh, beaucoup de manières d'aborder de, de, ces objectifs-là. Et euh, ce qui m'a l'air pas mal aussi, c'est que je vais relier ça à un open world qui est sorti euh, il y a quelques années maintenant, mais c'est euh, Breath of the Wild, le dernier Zelda. Ouais. Euh, parce que, apparemment, il y a certains euh, points d'intérêt qui ne seront pas marqués sur la map. Donc, il y aura vraiment une vraie récompense de l'exploration sans pour autant euh, se baser entièrement sur la map. Euh, vraiment euh, laisser le joueur euh, découvrir le monde euh, sans pour autant euh, le laisser se, repos se reposer en permanence sur, euh, sur la carte. Alors, il y, y a une question légitime qui se pose sur le fait que ça soit un open world c'est comment peut-être construit l'histoire euh, parce que un open world on s'imagine le truc façon GTA Alors, ouais. potentiellement ah, justement je pense que le terme open world est à prendre avec de grosses grosses grosses pincettes enfin aujourd'hui on, on traite d'open world tout et n'importe quoi euh, tout ça parce que maintenant on peut euh, ne pas suivre l'objectif principal et aller à un autre endroit on appelle ça un open world est-ce que c'est légitime <rire> ou pas j'en sais rien mais non mais tu parles de GTA et pour moi ça ça n'a aucun. Enfin, ça ne ressemblera pas du tout à ça. Euh, ça reste mon avis, mais je vois mal en fait euh, être dans un cas où on a une, une grande carte à explorer et on va où on veut, etc. Ça sera plus euh, selon la mission, on a telle portion de la carte que l'on peut explorer. Euh, pour ceux qui ont joué à Metal Gear Solid 5, euh, moi je, je vois plus euh, Halo, Halo Infinite se présenter comme de, de, dans ce style, avec bien sûr des améliorations, mais dans ce style, plus qu'un qu The Witcher ou qu'un qu'un autre type de jeu open world tel qu'on peut les connaître aujourd'hui Voilà, rien, rien que la cinématique euh, qu'on a vue au début de, de la conférence, euh, on voit le pélican qui se crache, on nous dit que c'est 4 heures après le début du jeu, euh, donc il y a eu un déplacement sur la carte, donc potentiellement une nouvelle zone qu'on découvre à ce moment-là. Euh, donc pour moi, il y a vraiment un concept de mission euh, sauf que c'est pas en ligne droite voilà, on peut partir un petit peu dans tous les sens mais... ou, ou alors il ou alors y a eu 4 heures de cinématique ah, c'est quelque, euh, quelque chose qui me plairait bien personnellement, 4 heures de cinématique <rire> euh, mais pour moi c'est quelque chose que Bungie, pas forcément bon, 343 l'avait un petit peu fait sur Halo 5, ils avaient essayé avec les, les murs à casser et tout mais euh, Bungie l'avait fait sur Halo Reach, notamment en essayant de, par exemple, dans la deuxième mission, Winter Contingency, euh, où tu pouvais aller activer le, la com d'un côté, détruire le canon d'un autre, et tu pouvais faire un petit peu comme tu voulais. Alors c'est un modèle réduit, mais moi mais, je vois un petit peu Halo Infinite basé sur ce principe. Mais encore une fois, c'est comme dans, le, dans Halo Combat Evolved, dès la deuxième mission, aussi, tu choisis de sauver les aussi, marines dans vrai, que tu veux. Vrai. Quand bon, voilà. tu, tu te, tu te perds, il soit... si tu... enfin, y a un ordre logique et si tu le fais pas tu te perds, enfin moi je me perds, mais j'ai aucune orientation donc ça ouais, Pareil, <rire> euh, pareil. <rire> ça c'est de votre faute ça. Et, ouais. et toi Moon par rapport à tout ça euh, t a, t a... Bah, On va dire que je vais peut-être être celui qui est un peu le plus salé ici ah, je oula, pense. Oula, oula. On laissera ah, que... Alco parler après, on comparera le taux de sel. <rire> <rire> euh, alors pour moi... Un Halo Infinite, enfin, je, pense que, enfin, je pense et j'espère que ça va être semi-open world, ou que ça sera seulement de certains, certaines zones, euh, euh, telle mission, il y aura telle zone ouverte, telle autre mission, il y aura telle autre zone ouverte, parce que si nous font vraiment un vrai open world dans lequel on peut se balader comme on veut, techniquement, dans le principe, c'est pas mal, mais il faut réussir à faire vivre l'open world, il euh, faut aussi faire en sorte, euh, comment dire de ne pas lasser le joueur, et aussi, il y, a différents, il y a différents moyens de découvrir la map. Et j'espère que c'est pas, si c'est si un vrai open world, enfin un vrai open world, je veux dire un, un open world dans lequel on peut se balader partout, n'importe quand, si c'est le cas, j'espère que c'est pas un système de tour à activer, à, <rire> comme, dans Ubisoft, comme dans les jeux Ubisoft, sinon c'est un truc qui va m'énerver, <rire> m'énerver très fort <rire> Mais voilà, sinon si c'est juste, euh, par exemple, euh, je sais pas, mission 2, on a, tel, on a telle zone euh, à explorer avec 2-3 euh, euh, missions secondaires euh, ou 2-3 objectifs secondaires qui seront importants ou non pour, euh, pour la mission principale, là, oui, je, je pourrais être d'accord et, et euh, ça peut, euh, comment dire, laisser l'impression d'une liberté parce qu'on peut aller un peu partout et surtout en plus avec le grappin. En, au lieu d'aller juste à gauche ou à droite, on peut aussi aller en haut, en bas, ça, ça, ça peut être cool. Enfin, voilà. En fait, si je peux me permettre, je pense que si on veut un peu revenir aussi, enfin, si on veut rebondir aussi sur, sur certains aspects qu'on a discuté par rapport à ce que tu viens de dire, je pense que si on prend en compte le fait que 343 Industries a développé un moteur graphique euh, spécifique euh, pour développer ce jeu, euh, même si à d'autres vocations, mais spécifiquement pour développer ce jeu, je pense que l'intérêt, était, un des intérêts derrière, c'est qu'ils ont la main, la main le, le plein contrôle sur la création de la sandbox. Ce qui veut dire que moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à me dire, mais déjà ce qu'on voit là, pour moi, c'est déjà du mode forge, mais, c'est-à-dire que le mode forge, qu'est-ce qui va être possible dans le mode forge Et là où je veux en venir, c'est que je me dis, en fait, ils, ils peuvent créer pour chaque mission l'environnement qu'ils veulent. Avec, avec le, le, le, la, la, la taille qu'ils veulent, c'est limité bien sûr, mais euh, l'environnement qu'ils veulent dans, dans la partie de dialogue qu'ils veulent. Donc, pour moi vraiment il y aura une multitude d'environnements différents et ce sera des missions qui se succéderont euh, de par ce fait qu'on a un nouveau moteur graphique qui, qui semble, malgré ce qu'on en dit, assez, euh, assez prometteur. Le, le truc qui peut faire bizarre c'est ce côté monde ouvert, open world, donc avec des zones sûrement qui vont s'enchaîner. Euh, mais, euh, alors là c'est Alco, corrige-moi si je me trompe, il avait été aussi fait mention euh, qu'il les... n'y aurait pas de coupure au niveau des cinématiques, de la reprise de jeu. Alors ça on n'est pas sûr, est... ça c'est une... Une, une rumeur. rumeur. D'accord. Ouais. Mais de ce qu'on a vu dans la démo, ça a l'air vrai parce que à part dans la cinématique de fin qui à mon avis est là juste pour euh, pour oui. la démo, euh, tout reste du temps euh, que ça, du début de la démo euh, quand ils sont dans le pélican jusqu'à la fin où major il active la il active la, la, la tour anti-aérienne paria et qui insère sa, sa puce et il a son le, il assiste au speech d'Escaroum de, euh, entre ces deux points là il n'y a aucune coupure. Ouais. ouais mais c'est justement ça qui fait bizarre entre les zones si tout le jeu est composé comme ça qu'il n'y a aucune coupure entre chaque zone ça peut faire bizarre d'une zone à une autre à la limite ça peut passer mais encore une autre après ça, ça s'enchaîne trop le... après ils ont triché un petit peu sur la, la première le premier teaser qui est censé être euh, donc la, la cinématique d'ouverture où ils te font en restant posé sur le personnage euh, passer six mois vu la barbe euh, il, y a, il doit y avoir au moins 3-6 mois qui, qui est passé donc ils peuvent, faire, ils peuvent tricher comme ça euh, sur le temps, mais c'est quelque chose qui pourrait faire bizarre si effectivement euh, si, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à tout ça, l'open world, sur l'histoire euh... bah, Juste euh, pour rebondir, euh, c'est intéressant ce que tu dis sur cet aspect euh, de, de, de, de, de, de, dire, de cinématique pas coupée, euh, parce qu'au contraire, moi je trouve que c'est une excellente chose euh, pour le dynamisme ouais. du récit. Euh, no notamment au niveau on l'avait vu lors la, de la cinématique de l'année dernière, et ça s'est confirmé cette année euh, quelque chose qui est très mal utilisé aujourd'hui dans les dans les jeux notamment FPS enfin, qui est de mieux en mieux utilisé mais que les gens ont du mal à utiliser c'est les mouvements de caméra la façon dont on filme l'action ouais. euh, je ne sais pas si vous avez fait attention euh, mais on a une façon beaucoup plus dynamique c'est pas des plans fixes où les gens se déplacent où il y a deux trois mouvements de caméra ici on a vraiment l'impression de vivre la scène euh, avec des mouvements hyper fluides etc de par la technologie mais on a l'impression d'être dedans parce qu'on a des moments de caméra qui sont bien travaillés et qui donnent de la vie à la scène. Et pour moi, je pense que je, au contraire, si, si, si on a des longs plans comme ça, euh, je me réfère à quelques jeux que j'ai déjà fait dans ce style, euh, moi ça fait, ça fait, je trouve que ça fait vivre le jeu en fait. Et on, on peut toujours imaginer, euh, même s'il n'y aura pas de coupure euh, réelle euh, pendant le jeu et pendant les cinématiques, qu'il y ait des terminaux on puisse collecter et qui nous en apprennent un peu plus sur d'autres éléments, sur, sur les parias, où là il y aurait une coupure. Donc finalement si on a ces terminaux qui nous apportent le background qu'on n'aurait pas du coup avec ce, ce, ce, ce schéma narratif sans coupure, ça peut être bien. -dire oui, aura un je peu pense que les terminaux c'est quelque chose qui aura forcément euh, sur un open world où ils veulent qu'on qu se balade, ils sont obligés de nous cacher des crânes, des terminaux, euh, des audiologues, euh, tout ce qu'on connaît un petit peu euh, ouais. euh, sur Halo mmh. depuis, depuis 20 ans. Il y a une petite chose qu'on n'a pas encore évoqué, et pourtant je pensais que ça allait venir euh, de soi-même. Euh, les graphismes, et là je ne parle pas des petits problèmes qu'il y a pu avoir, mais de la direction artistique. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus Est-ce que ça le choque de voir quelque chose qui revient à quelque chose qui aurait pu être euh, oublié aujourd'hui Bah, euh, si, si, si, si, moi, je vais donner mon avis... Euh, euh... Je pense que la direction artistique, je peux comprendre qu'elle choque, en fait. Euh, mais pour moi, c'est un choix, en fait. C'est pas, une, pas, un, gage de, pas un, un gage de qualité. On ne peut pas juger la qualité des graphismes sur une direction artistique. Il euh, y a beaucoup de critiques sur les modèles simplés, etc. et tout. Euh, déjà, c'est parce que c'est une démo. Et aussi parce que c'est la direction artistique qui veut ça, entre guillemets. Euh, pour euh, rendre le jeu beaucoup plus lisible, à mon sens, que ne pouvait l'être Halo 4 et Halo 5, qui fourmillaient de, de des fois, de détails ouais. et de textures euh, inutiles et, et, et moches, en plus. Euh, donc, ouais. non, mais il faut dire ce qui est. A... Et donc, je pense que le choix, c'est de la lisibilité, comme vous pouvez avoir dans, bah, dans Halo 2 et 3, ou 1, mais le 1, c'est plus compliqué parce que c'est assez vieux. Euh, donc, euh, pour moi, j'attends de voir en jeu, en fait, comment ça rend. C'est juste qu'il faut, faut attendre de voir en jeu. Mais moi, je suis plutôt convaincu par la direction technique. Bah, puis moi, ce que je vais rajouter, c'est que le fait d'avoir des graphismes plus cartoon, plus stylisés, ça permet de se démarquer des autres jeux. Parce qu'avec la puissance des consoles qui augmente euh, sérieusement, là, à la sortie euh, avec la sortie de la, de la Xbox Series X et de la PS5, euh, vous allez avoir de plus en plus de jeux qui vont viser le, le photoréalisme. Euh, si 340 fois continuent avec leur, leur DA... Euh, qu'ils ont utilisé jusqu'à maintenant, euh, ils auraient été moins... je pense que Halo aurait été moins différenciable des autres titres qui auraient pu sortir sur Next Gen. C'est vrai. Après, euh, Halo 4 et Halo 5 ne sont pas photoréalistes. Sinon, non, mais lui... ils essayent non, de se rapprocher quand même mais... avec Halo 4 et Halo 5 de quelque voilà, chose de réaliste. Ils, à... ils veulent s'en rapprocher un peu. Ouais. Après, là, c'est vrai qu'on se retrouve plus avec un jeu qui va ressembler à peut-être un, un Halo 3. Euh... Pour le citer que lui, mais... Moi, pour donner mon avis rapide sur la direction artistique, je trouve ça plutôt pas mal, euh, j'aime bien. Euh, le fait aussi que euh, les parias soient présents, euh, mais également d'autres covenantes, alors soit c'est aussi des parias, soit c'est carrément des covenantes en fait, justement. Euh, on sait pas encore, mais en tout cas, euh, moi j'aime bien. Pas mal de couleurs différentes, on va avoir l'occasion de, de voir aussi beaucoup de rouge, puisque c'est le rouge qui caractérise les parias. Et, euh, et ça va changer un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, notamment dans les jeux de la trilogie originale où on voyait beaucoup de violets pour les, pour les Covenants, Donc au niveau des couleurs ça va être sympa. Euh, et sinon, euh, moi j'ai pas été choqué euh, particulièrement par les graphismes, au contraire j'ai trouvé ça plutôt joli. Euh, c'est qu'une démo donc ça peut que aller vers le positif, du moins oui, c'est ce que sûr. je pense. Et euh, on a eu trop souvent dans les E3 précédentes des présentations de jeux, alors pas forcément chez Xbox, mais, euh, mais aussi chez d'autres, de jeux qui étaient magnifiques en conférence et quand le jeu sortait en fait, on voyait clairement un downgrade du jeu Or là je pense que on ne peut s'attendre qu'à l'inverse, c'est-à-dire à des meilleurs graphismes donc euh, bah, il faut juste attendre un peu et peut-être que même dans les prochaines présentations de, des prochains builds ce sera, ce sera mieux. Après, là, là, là c'était vraiment une question, euh, non pas sur les problèmes techniques qu'il pouvait y avoir, mais vraiment sur la direction artistique. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, sont perdues parce qu'ils voient la direction artistique comme une évolution euh, chronologique dans Halo. Et en voyant Halo Infinite, ils ne savent pas où ça se place dans l'univers. En voyant en fait des graphismes Halo 2, Halo 3, ils se disent, mais ça se passe dans la première trilogie. Donc c'est assez marrant de voir, euh, quand on n'est pas forcément euh, à fond dans l'histoire, euh, à fond dans l'actualité, euh, de se perdre euh, là-dessus. C'était quelque chose que je ne pensais pas, euh, forcément, peut-être parce que je suis trop dedans, mais il y a plusieurs commentaires euh, qui sont, qui sont là-dessus. Ah, ça se tient, hein. c'est n'est pas du tout idiot de dire ça, hein. euh, je peux comprendre. Euh, qu'on ait cette impression en tant que, bah, que joueur euh, occasionnel ou qui regarde, qui regarde la carrière de licence de loin. Euh, et je pense que ça en a dérouté plus d'un d'entre nous aussi, hein, clairement. <rire> donc euh, Mais c'est un choix c'est un choix assumé de la part des développeurs. Euh, et je pense que c'est un choix qui est là apparemment pour aussi capter une nouvelle audience ou capter des gens qui n'auraient pas été avant attirés par Halo. Donc euh, à voir est-ce que le temps leur, donner, leur, donner, leur donnera raison ou pas alors Halo Infinite à la fin c'est un gros mix entre de l'ancien et du nouveau, mais là visiblement on parlait de l'ancien. Alors par rapport à tous les jeux précédents, s'il y a une chose que vous vouliez absolument voir dans Infinite, qu'on ne nous a pas présenté aujourd'hui, pour vous qu'est-ce que ça serait On va repartir euh, comme on avait fait avec un tour de table au début, euh, en commençant par Moon. Mm, bah but... Même si ça a été annoncé, on, on l'a pas vu. L'écran splitté. l'écran splitté, c'était c'était un des meilleurs trucs euh, qu'il y avait sur euh, sur Halo. Et, et le fait que ça a disparu dans, dans Halo 5, ça, arrive pas à croire. Hein. Un gros encore un gros manque. J'ai, j'ai, j'ai pas joué, j'ai pas joué, j'ai regardé que des vidéos. Mais euh, donc je suis pas légitime de parler de Halo 5, je pense. Mais juste de savoir le Savoir que l'écran splité avait, avait été retiré, ça m'a fait un choc, parce que Halo je l'ai connu surtout en écran splité. Ah oui, les, les, soirées, euh, les soirées Halo et Pizza, euh, on en a tous fait, hein. Oh oui. Du coup, s'il y a un truc que je voudrais revoir absolument, c'est l'écran splité. Et, et, Mais et bon. toi, Alco euh, Tu comptes les jeux principaux ou les spin Ah tout, tout, tout, tout. Tout, tout, tout, tout. Euh, Alors moi, pour Noël, j'aimerais bien <rire> avoir un Vulture dans la <rire> du... <rire> Pilotable, bien sûr. <rire> Oui, bien sûr, pilotable. Hog? table. Euh... Og? Euh, oui, oui. Euh... Alors, évidemment, l'armor hein. <rire> je pense que la carapace... <rire> non, non, pour être plus sérieux, euh, le retour des, euh, des Prometheins, parce qu'on les a pas vus, là, dans la présentation. À toi, tu, tu, tu les voudrais. Et pour... bah, en fait, je voudrais qu'ils soient présents, notamment pour faire la suite avec Halo 5, parce que, logiquement, à la, à la fin d'Halo 5, euh, Cortana, a priori, a euh, toujours... Sous... Ah, toujours. Le contrôle des Prométhéens, ou du moins d'une partie des Prométhéens. Euh, donc j'aimerais bien euh, les revoir. Alors après, à quel moment de la campagne, euh, pour quelle raison, je sais pas, mais j'aimerais bien les revoir. Euh, ça ajoute aussi une diversité ouais. dans les ennemis. Donc euh, c'est ce que j'aimais dans Halo 4 et Halo 5, c'est le fait de pouvoir combattre et les Covenants et euh, les Prométhéens. Euh, donc là, un retour, ce serait plutôt sympa. Et euh, le petit bonus, ce serait aussi le retour des Sentinelles. Euh, mais pas juste des sentinelles qu'on verrait deux fois dans toute la campagne, mais des sentinelles style Halo Wars 2, euh, qui seraient un peu plus présentes, et peut-être même pas forcément dans la même faction que les Prometheurs. Et donc, pour toi, pas forcément ah. le Parasite En bonus En, bonus, <rire> en, en, en super bonus, mais euh, j'avoue qu'on l'a déjà eu dans Halo Wars 2, donc je suis pas du tout sûr de, de le revoir dans Halo Infinite. En super bonus, oui si, j'adore le Parasite, c'est sûr. Après, au niveau des Prometheans, 343, ils ont dit qu'ils voulaient continuer l'histoire de Halo 5 et de Cortana dans Infinite. Donc, à mon avis, ils se montreront à un moment ou un autre. Mais c'est juste qu'on les a pas vus dans la démo. Ouais. Okay. Et, et toi, Zach C'est très dur comme question. Euh, mais pour rebondir ce qui a été dit, euh, étant donné qu'on est quasiment sûr qu'on reverra les Prométhéens, euh, ça me semble impossible qu'on les voit pas. Et le fait qu'il les ait pas montrés, c'est voulu. C'est clairement pour. Pour garder le suspense sur qu'est-ce qui se passe Alors, en fait vu qu'on ne sait pas ce qui se passe on, on est on est tous perdus en mode mais on, pourquoi on les voit plus qu'est-ce qui se passe avec les entités donc c'est sûr qu'ils vont revenir donc si moi j'avais un désir vraiment c'est de voir réapparaître le parasite euh, parce que je trouve que ça apporte énormément en termes de gameplay en termes d'histoire de complexité de narrative ouais. euh, ça serait vraiment vraiment top d'avoir quatre factions euh, oui quatre factions du coup euh, en plus, ça serait vraiment, vraiment intéressant de voir comment ça, on, peut, on peut faire évoluer le scénario autour de ça et en petit bonus, euh, moi c'est le Falcon voilà <rire> <rire> mais euh, à la fin de la démo euh, le, la brute, le paria euh, évoque euh, une personne, une entité, quelque chose euh, oui, est Arbinger, que, ouais, ouais. On pourrait. est-ce qu'on a des indices sur ce que ça pourrait être non, non. non, non pas. <rire> c est, c est absolument pas, zéro, c'est absolument pas. C'est encore encore un mystère, euh, qu on découvrira avec euh, avec Halo Infinite. Donc euh, toujours prévu euh, sur euh, Xbox Series X, Xbox One, euh, PC, euh, Xbox Game Pass. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié? Steam, Windows Store, euh, tout partout. Voilà. x Xbox, voilà, partout, partout, partout, partout. partout. Euh, C'est quelque chose qui va vraiment être cool Il y a tellement de choses à dire On pourrait passer ouais, des heures et, heure et des bien. heures à discuter On essaye de faire une vidéo assez courte Autant pour nous que pour vous euh, Alors voilà Est-ce qu'il y a un hum. petit truc qu'on n'a pas évoqué Que vous avez envie d'évoquer aujourd'hui, hum. là, maintenant Ouais, moi j'ai envie de rajouter un truc C'est que j'aimerais bien qu'on ait des... des surprises Dans le jeu final on a vraiment des surprises que 343 garde euh, un truc sous coude, peut-être euh, l'apparition d'autres unités de Halo Wars 2 dans Infinite. J'aimerais vraiment qu'on ait une surprise à un moment, qu'on a un truc vraiment qui sort de nulle part euh, et qu'on qu ne voit pas dans la communication euh, très sortie tu, tu me fais penser à un, un tout petit truc que je voulais mettre en avant. Euh, Halo Infinite est censé durer donc 10 ans, ça a été annoncé. Euh, ils vont faire des mises à jour régulières. Euh, pour que le jeu reste, euh, reste en tête d'affiche, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que ça sera le seul l'eau pendant 10 ans. Puisqu'il y a des rumeurs qui disent qu'il y, a, y a, Qui commencent a... à mettre en place des équipes pour des spin-offs et des choses comme ça, ouais. Et... Oui, d'ailleurs, c'est pas juste des rumeurs. Je crois que tu, à quoi tu me corrigeras, mais il me semble que ça a été dit officiellement que même si la campagne qui va sortir est une campagne euh, de, qui va de A à Z, d'un point a à un point B qui sera fini, euh, fin, qui se justifie à elle-même, ils, ils ont clairement prévu de faire d'autres aventures euh, du, du, major, du Major en fait. Euh, dans une ouais. Dans Infinite, voilà. une Infinite, ouais. Et une potentialité pour qu'un jour on ait un Halo Wars 3 Y'a intérêt <rire> Ils ont pas le choix en fait De toute façon on peut, on peut pas laisser euh, ce pauvre Cutler tout seul après tout ce qu'il a vécu, après ce, cette badassitude euh, qui nous a mis euh, on, on, on, le on le reverra peut-être euh, plutôt que plutôt que prévu. Hein. Ah peut-être, peut-être qu'il sera là dans, <rire> dans Infinite, ça serait, ça serait cool de voir euh, tout ce beau monde qui arrive en renfort pour aider, euh, pour aider le Major euh, dans son combat. Eh ben, avant de repartir sur, euh, sur un autre sujet, merci à tous d'avoir participé à cette vidéo, euh, c'était vraiment cool. Euh, j'espère, ben non, je sais pas, j'espère, on en refera, on en refera euh, au, prochain, au prochain trailer, au prochain gameplay qu'on aura. Euh, voilà, on va faire une petite, euh, une petite série, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une petite série jusqu'à la sortie du jeu, et peut-être même après le, la sortie du jeu, continuer cette petite série pour voir qu'on pense de l'évolution de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Ça vous plaît euh, oui. chaud, hein carrément. carrément. Oui. Bon, et eh ben, vraiment merci à vous pour ce temps, et merci à vous aussi euh, de l'autre côté de votre écran. On se retrouve très bientôt pour encore plus d'Halo. Avant de vous quitter, certains membres du STAB voulaient aussi dire un petit mot sur Halo Infinite, mais n'ont pas pu être là lors de l'enregistrement. Nous avons donc quelques petits extraits d'enregistrement qu'ils nous ont fait, que je vais vous passer tout de suite. Salut à tous, vive Allo Vive Allo, allo Eh bien bonjour tout le monde, c'est Links. Certains me connaissent déjà sur la chaîne où je fais des qui Kino m'a gentiment invité pour que je donne mon avis sur l'histoire de Halo Infinite, et je le remercie. Moi j'espère que pour Halo Infinite c'est un combat tout au long de la campagne, nous avons vu euh, dans le gameplay présenté lors de la Xbox Showcase l'apparition d'une nouvelle brute qui se nomme Esharum. Et pour moi, actuellement c'est l'ennemi qui a le plus de charisme comparé aux anciens comme Tartarus, Dama et le Dizak. Esharum nous dit qu'il a vaincu l'UNSC sans grande difficulté, mais qu'il voit le Major comme un guerrier, un ultime défi. Et c'est ce combat que je souhaite voir, dernier espoir de l'humanité, contre la personne qui les a vaincus. Il serait aussi intéressant de voir les entités qui est devenue la galaxie durant les mois entre Halo 5 et Halo Infinite. Qu'est-ce que fait Cortana Est-ce que les parias se retrouvent seulement sur le Halo Zeta et sur l'Arche Ou ont-ils attaqué des planètes humaines Mais je pense que ce qu'on veut tous savoir, c'est l'histoire de cette défaite Charo a mentionnée. À quel point elle était lourde pour l'UNSC Ont-ils perdu l'Infinity il y a tellement de questions qui étaient ouvertes avant la conférence mais maintenant c'est pire il y a beaucoup de choses qui sont envisageables et on n'aura sûrement pas toutes les réponses dans l'infinité et... il y a tellement de choses à dire donc euh, c'est compliqué je pense pour 343 Industries de, de tout mettre voilà il y aura certaines choses, d'autres ne seront pas là mais moi je reste optimiste et j'ai hâte de voir ce petit bijou Bonjour à tous, c'est Kingsnipe, votre animateur communautaire. Je vais vous donner mon avis concernant les nouvelles armes et équipements que nous avons pu découvrir dans la démo du XGS 2020. Et comment ne pas commencer par ce qui nous a le plus surpris, le grappin Nous l'avons découvert, ou en tout cas supposé, lors de la révélation de la jaquette du jeu, et je vais être honnête, j'étais plutôt mitigé sur une telle feature dans un Halo. Suite à la démo de gameplay, j'ai été tout de même rassuré quant à celle-ci, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, un tel outil permettant de se déplacer rapidement à pied est essentiel dans le jeu avec un monde ouvert, mais aussi pour grimper sur des hauteurs comme on a pu en découvrir sur ce halo. Sinon, le joueur risquerait de se sentir frustré de ne pas pouvoir atteindre certaines zones ou de mettre un temps interminable pour faire de courts déplacements. Ce que je regrette, c'est que ce grappin ne fasse pas réellement futuriste et manque un peu d'originalité. J'aurais personnellement plus imaginé un mélange entre un jetpack et un thruster pack permettant de se déplacer rapidement dans toutes les directions. Mais s'il y a bien une chose qui m'a fait changer la vie concernant le grappin, c'est la possibilité de pouvoir s'agripper aux ennemis ou bien de pouvoir attirer des objets comme on a pu le voir avec la bobine à fusion, magistralement balancée à la figure des ennemis paria. Du coup, j'ai hâte de découvrir toutes les possibilités qui nous seront offertes grâce à ce nouveau grappin. Nous avons également pu apercevoir la possibilité d'utiliser des équipements similaires aux modules qui étaient disponibles dans Halo 3. Le retour me semble particulièrement intéressant pour le gameplay. Il est à noter que nous avions pu apercevoir un prototype du grappin dans le comics Collateral Damage, encore en développement par l'ONI en 2525, ainsi que d'autres modules comme un camouflage ou un drone. Tout cela nous réserve probablement de bonnes surprises. Enfin, un certain nombre de nouvelles armes ont été aperçues durant ce gameplay. Il est sûrement trop tôt pour pouvoir s'en faire une idée plus précise, et d'autant plus qu'il faudrait avoir une vue générale de l'arsenal présent dans le jeu pour comprendre quels seront leurs atouts et leurs faiblesses. Mon avis est que l'ajout de nouvelles armes ne peut être que bénéfique. J'espère toutefois que l'arsenal des précédents Halo sera également disponible et n'aura pas été mis de côté. Nous avons déjà pu voir le BR de Halo 2 et bien sûr une épée à énergie. J'ai personnellement très apprécié les différentes versions des armes dans Halo 5, à voir s'ils reproduiront ce système et si oui, sous quelle forme.